Allez, on va ouvrir Civilisation, une aube nouvelle, donc ça s'inscrit dans le même univers de Sid Meier, édité par FFG, mais attention, ça n'est pas la suite de Civilisation, que les choses soient bien claires, ça n'utilise pas euh, les mêmes mécanismes de jeu, donc ne vous attendez pas à avoir la suite, je sais que le jeu était très attendu, euh, parce que le premier Civilisation avait eu euh, un accueil plutôt profitable, ça n'est pas la suite. Ça ne veut pas dire que le jeu n'est pas bien, ça veut dire que c'est pas la suite. C'est tout. Allez, on unbox. Donc c'est un jeu qui est prévu pour 2 à 4 joueurs et qui vaut environ une cinquantaine d'euros et qui au moment de la vidéo est sorti il y a à peu près une semaine. Bon, je vous passe la, la petite publicité de FFG. On va se retrouver avec un livret de règles et qu'un seul livret de règles qui euh, est plutôt synthétique, les règles s'appréhendent quand même assez rapidement et assez facilement donc il euh, n'y a, a rien de bien compliqué en plus je vous l'ouvrez sur une partie euh, d'initiation hein, qui vous explique euh, pas à pas euh, quelles sont euh, les étapes euh, du jeu hein, euh, vous avez euh, vous avez une civilisation que vous devez choisir, vous avez le choix entre plusieurs civilisations, on, on, on le verra bien, et puis on a une barre de priorité, là aussi on va y revenir très légèrement, je fais un Unbox, mais vous savez d'habitude dans mes Unbox je parle toujours un petit peu, un petit peu des règles, et euh, eh bien avec cette barre de priorité il va se passer énormément de choses. L'objectif en, en fait c'est de récupérer trois cartes d'objectifs, trois cartes d'objectifs qui, qui ressemblent à ça, et en fait, ces trois cartes d'objectifs, ben vous devez remplir. Elles ont chacune deux objectifs, et puis vous devez en remplir au moins un des deux. Donc c'est construire des merveilles, c'est toutes ces choses-là. Donc c'est plus un jeu qui est basé sur le dynamisme et la course. C'est une course en fait. C'est une course à, à la civilisation, plus que sur le fait vraiment d'aboutir à une civilisation avancée en tant que telle. Alors, au niveau euh, de la plaquette, on va, on va l'ouvrir ensemble. Ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve des choses comme ça, là, vous voyez, euh, des espèces d'onglets d'objectifs, là, qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a dans X-Wing. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de réutilisation euh, de choses désaconnues, pareil au niveau des, au niveau des réglettes, là, euh, qui sont des réglettes temporelles. Ça nous fait penser à des choses de, de, de Star Wars. C'est sympa, on, il y a un petit peu de, de recyclage, mais bon, c'est normal, ça se fait dans toutes les entreprises. Toutes les entreprises qui ont besoin de produire de la pièce, on réutilise la même pour les tokens, c'est forcément, c'est tous les mêmes. Alors, ces plaquettes, on les, on les regarde ensemble. Donc elles ont différentes, différentes couleurs qui sont en fait liées à la civilisation que vous allez décider, décider de jouer, d'accord Donc vous avez, vous avez naturellement quatre couleurs différentes puisque c'est prévu pour, pour quatre joueurs. Et puis ensuite vous avez des terrains qu'on va vous demander de disposer en fonction, en fonction du scénario plus ou moins en fonction du nombre en fait d'intervenants et, euh, et euh, au niveau de ce terrain bah, soit vous avez des plaines soit des forêts soit des montagnes et puis vous verrez que euh, dans le jeu il y a la possibilité de faire certaines choses à certaines étapes forcément des plaines vont se conquérir beaucoup plus facilement que que, que des montagnes voilà donc au niveau de la facture, on est dans une facture qui est totalement respectable. Au niveau des identités visuelles aussi, je trouve qu'on va, on va retrouver des choses qui sont, qui sont assez appréciables. On a un jeu qui est graphiquement plutôt équilibré. Voilà le troisième plateau. Et enfin le quatrième avec, avec les tortues. Alors on va voir avec les cartes à quoi cela, cela correspond. Et puis enfin, on a une dernière plaquette euh, ici euh, qui va euh, regrouper euh, notamment les merveilles que l'on construit. Puisqu'en fonction de la merveille que l'on construit, on va la déposer sur le plateau et on va en avoir les bénéfices. Mais également, on peut se la faire shipper. Hein. Attention, c'est pas parce que vous construisez une merveille à un endroit qu'elle euh, vous appartient euh, définitivement. Hein. Elle, peut, elle peut être prise par, euh, par vos opposants. Ici, on a des caisses de ressources. On va retrouver également tout un ensemble de minerais, euh, euh, voilà, enfin de, de, de, de pions de ressources. Et puis on a également euh, des pions qui représentent les méchants. Puisque, en fait, on joue l'un contre l'autre, mais euh, on est attaqué aléatoirement par, euh, par, euh, par des barbares. Alors on peut hein, partir à l'offensive pour aller attaquer son voisin, mais on, on subit de toute façon euh, des attaques aléatoires dans le jeu. Qui sont qui sont gênés par par le jeu lui-même donc vous pouvez être gêner ce qui est intéressant dans ce jeu là en fait c'est que vous pouvez décider vous de vous lancer dans les sciences et puis la personne en face de se lancer on va dire dans l'agriculture ne jamais combattre l'un et l'autre mais avoir quand même des conflits à résoudre avec les barbares alors après on va se retrouver avec toute la partie euh, carte la fameuse barre qu'on va regarder ensemble et puis ici également les euh, regroupements de euh, civilisations que l'on peut choisir on va, aller, on va regarder ça, on va commencer par, euh, par les civilisations qui sont disponibles alors au niveau des civilisations disponibles on a donc, euh, on a donc la Rome antique hein, avec, euh, avec Trajan hein, Trajan qui a été un, un grand général et un, et un très très grand empereur et donc en fait ici là ce que vous avez c'est euh, une barre en fait euh, de technologie que vous pouvez améliorer et en fonction de la civilisation que vous allez prendre, en fait, euh, l'ordre dans lequel ces technologies sont présentées n'est pas la même. Tout simplement parce qu'en fonction de la civilisation que vous allez choisir, ben, les technologies, certaines technologies étaient plus ou moins importantes. Disons que la civilisation ait plus d'affinité avec certaines qu'avec d'autres. Donc ça c'est un point de start qui va se traduire sur votre barre de progression qui est ici. Et euh, c'est très important parce que ça va quand même un petit peu définir votre façon de jouer. Donc on a Rome avec Trajan, on va retrouver l'Egypte, je vous le donne en mille, avec Cléopâtre. Il faut savoir qu'à chaque fois, chaque en fait personnage, pour chaque civilisation, va vous donner une caractéristique, un espèce d'effet propre à la civilisation. Au niveau de Rome, lorsque vous déplacez une caravane depuis votre carte économie, elle peut partir de n'importe lequel de vos villes, même une ville non majeur. Donc ça, c'est des, des règles un petit, peu, un petit peu libres. Et puis si on retourne en fait les cartes, on va, on va retrouver également des informations au niveau des pions d'objectifs hein, posséder 8 villes sur le plateau. Alors ça, c'est le dos de la carte est, est, est le même pour toutes, toutes les civilisations. C'est un petit rappel qui vous permet de savoir quels sont les objectifs que vous devez remplir. Donc pour l'Egypte, bien entendu, Cléopâtre. Pour les Aztèques, bon bah Moctezuma, hein, qui était euh, l'empereur euh, de Mexico euh, lorsque euh, l'Empire lorsque Aztèque euh, est tombé. Logique. Pour les Sumères, Gilgamesh. Euh, là, pareil, hein, Gilgamesh, un, un, un personnage canon euh, en fait, euh, de, de, du monde Sumère. Hein. Il y, a, il y a toute une épopée de Gilgamesh qui a été qui a été rapportée par écrit. Je vous la conseille au niveau de la lecture. Au niveau euh, du euh, Japon, on a euh, Ojo euh, Toko Tokimune. Alors, je suis plutôt calé en Japon, mais Ojo Tokimune, je ne sais pas qui c'est. Donc ça devait être. Alors Vendivin, je vois Vendivin, donc c'est sans aucun doute soit un shogun soit un empereur, mais je pense c'est plus un hein, shogun. Et vu qu'il y a Vendivin, ça devait être à l'époque des Mongols. Des invasions mongoles. Je me renseignerai. Tiens, au niveau euh, des sites, euh, alors c'est marqué city, mais ce sont les sites. Donc c'est le peuple des steppes, hein, les, les sites hein, à l'époque, à l'époque de la Grèce antique, un petit peu après la Grèce antique. On a euh, Thomeris. Pour les Amériques, on a euh, Ted Roosevelt. Alors, vous voyez que de ce côté-là, on a Quelques libertés, hein, c'est-à-dire que vous allez à la fois jouer Ted Roosevelt, euh, Trajan et puis, euh, et puis Cléopâtre, hein, ça, ça, ça choque personne. Pour la France, on a Catherine de Médicis, hein, forcément, hein, le, le, le venin français. Voilà, on a fait le tour euh, des civilisations. Donc je résume, Égypte, Rome, Aztèque, Sumer, Japon, site, Amérique et France. Bon, il y, y, y, y a des choix qui ont, qui ont été faits dans le jeu, qui sont plutôt étonnants. Pas de place pour la Russie, pas de place pour l'Angleterre. On va revenir sur cette barrette plus tard. On va regarder ici les pions. Bon, les pions, il n'y a rien d'extraordinaire. Je ne je vais, vais, vais pas vous faire de macro euh, sur les pions, parce qu'il y a deux types de pions. Il y a euh, les villes que vous, allez, euh, que vous allez construire et que vous allez, euh, que vous allez poser en fait, euh, sur votre plateau lorsque vous avez construit une ville. Donc euh, on va passer euh, la, notion, la notion de ville. Et puis, euh, et puis des petits chariots. Bon là aussi en fait c'est ce qui vous permet de vous déplacer sur la carte et d'aller faire du commerce dans les villes d'à côté, d'ailleurs il est assez bienvenu d'aller faire du commerce dans les villes d'à côté, mais je passe je passe les détails sur, sur ces pions, c'est vraiment des pions utilitaires, hein. on est à la limite des pions du Monopoly, donc c'est pas vraiment nécessaire que je vous les montre plus avant. On a une paire de dés et on a euh, des clips qui sont exactement les mêmes de X-Wing si, <rire> si jamais vous, vous en manquez et, euh, et qui servent à, à monter euh, les roulettes puisque vous avez en fait deux types de roulettes vous avez la roulette pour euh, les barbares et vous aurez la roulette pour la progression de euh, vos euh, de vos avancées technologiques. On va euh, regarder assez donc rapidement les cartes, les petites cartes qui sont ici. Donc les petites cartes qui sont ici, euh, voilà d'abord regardez ça, euh, les cartes qui sont euh, de cette couleur là en fait sont euh, des cartes d'objectifs, de, donc en fait euh, les objectifs vous en prenez trois et il faut savoir que vous avez euh, un objectif au dessus et un objectif en dessous et euh, en fonction euh, de ce que vous remplissez vous avez validé la carte, vous n'avez besoin d'en remplir que un euh, sur les deux euh, qui, sont, euh, qui sont présents, il n'y a pas besoin de faire les deux objectifs euh, par carte. C'est très symbolique, hein, très symbolique parce que en fait, il suffit de retourner euh, sa carte euh, de, euh, de civilisation pour savoir à, à de quoi elle retourne. C'est-à-dire que si je regarde cette carte-là avec 15 et puis un lac, eh ben, euh, ça correspond ici à contrôler 15 cases adjacentes à euh, des cases d'eau ou adjacentes à un bord de plateau. Donc voilà, Donc ça c'est un objectif. Euh, ici euh, j'ai deux et puis une pyramide je vais venir ici regarder deux et pyramide c'est contrôler deux merveilles euh, du monde culturel voilà tout simplement donc je vais euh, bien conserver euh, ma carte ma carte de civilisation parce que c'est elle qui va me traduire euh, les cartes d'objectifs que, que j'aurai pioché et puis je rappelle que sur une seule carte il me suffit de remplir qu'un des deux objectifs pour que celui-ci soit soit validé alors ensuite, dans les petites cartes, ce qu'on va également retrouver, ce sont les cartes des merveilles que l'on aura, aura construit. Donc ici, par exemple, j'ai Stonehenge. là j'ai les jardins suspendus, j'ai l'armée de terre cuite exemple hein. et en fonction en fait euh, du logo qui est là euh, ça induit euh, d'avoir utilisé euh, euh, tel type de, de technologie ou tel autre type de technologie d'accord donc euh, ça ce sont des merveilles antiques hein, forcément stone age et puis par exemple ben, la terre cuite les chevaliers de terre cuite également enfin l'armée de terre cuite également et euh, lorsque vous attaquez augmenter votre valeur de combat de 2 donc si vous avez réussi en fait à construire euh, cette cette armée de terre cuite ben vous vous augmentez votre valeur de combat de 2 donc en fonction des merveilles que vous allez réussir à, à édifier et à et à vous approprier et eh ben vous aurez des bonus soit en combat euh, soit euh, soit dans d'autres dans d'autres compétences hein. il ya des compétences également de, de chimie de physique euh, des compétences artistiques culturelles enfin voilà il ya plein de choses là je vois le machu picchu euh, lorsque vous résolvez euh, oui lorsque vous résolvez euh, la carte euh, du premier ou du second échelon, faites-le comme si elle était au troisième échelon. Alors ça, je vais vous, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, c'est lié en fait à cette fameuse barre de progression. Alors au niveau des merveilles à construire, vous avez également des villes, hein, Buenos Aires, euh, Bruxelles, Kaboul... Carthage, donc ça c'est des villes que vous allez pouvoir construire, C'est Séoul, Genève, et euh, évidemment euh, ben, ces cartes en fait elles vont vous permettre également d'obtenir des bonus donc là ce ne sont pas des merveilles mais ce sont des villes donc ensuite vous avez des cartes comme ça d'amélioration qui sont les mêmes pour chaque équipe hein, chaque équipe aura guerre conjointe, pacte de défense, frontière ouverte et ambassade et puis ben, en fonction de ce que vous arrivez en fait à débloquer ben, vous allez obtenir des bonus grâce grâce à ces cartes là également donc très concrètement euh, comment les choses se passent euh, chaque joueur en fait va bénéficier d'une réglette comme celle ci donc on va avoir on choisit par exemple l'egypte et puis on a une réglette comme ça et puis là on a les plaines euh, là on a les collines, là on a les forêts, les déserts et les montagnes. Et il faut savoir que quand une carte prend effet, elle prend effet pour celle sur laquelle elle est et toutes celles derrière lesquelles euh, euh, qu'elle a déjà surpassé. Donc si je, je, je résous une maçonnerie ici en 4 au niveau du désert, je la résous également euh, pour tout ce qui est forêt, euh, colline et, et plaine. Alors qu'est-ce que ça veut vraiment dire tout ça En fait, sur une carte comme celle-ci, vous avez euh, des informations renforcer euh, un nombre de pions contrôlés inférieur ou égal au numéro euh, de cet échelon, donc là on a un échelon qui est euh, qui est de 1, ou mener jusqu'à deux attaques, jusqu'à deux cases, euh, d'une case alliée. Euh, votre valeur de combat est égale au numéro de cet échelon, là c'est pareil, c'est 1. Donc par exemple, ce qui va se passer, c'est que ce qui vient d'être décrit en fait dans le texte va s'appliquer pour tout ce qui m'appartient et qui se trouve dans le désert, dans la forêt, dans les collines ou dans la plaine. Si je décide de résoudre astrologie, ici, ça ne s'appliquera que au niveau du plateau pour ce que j'ai dans les plaines. Si j'ai, euh, par exemple, un, euh, un avantage à acquérir pour résoudre quelque chose qui est dans la forêt et que la carte qui est attenante, elle est ici ou ici, ben, l'effet ne va pas se produire. Alors, comment ça se passe ça se passe en fait comme une rivière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je résous, je décide de résoudre cette, cette carte de maçonnerie, par exemple, eh bien celle-ci va monter d'un cran, celle-là d'un cran aussi, celle-ci d'un cran ici, et puis celle-là, elle va venir ici. Mais en fait, au lieu de venir ici, elle va passer au level 2. Donc je vais prendre le level 2, voilà, et la maçonnerie va devenir la métallurgie. Et voilà, Et en fait, c'est comme ça qu'on joue, c'est-à-dire qu'on améliore sa capacité. Par contre, maintenant, la métallurgie qui est bien meilleure que la maçonnerie, eh ben, pour l'instant, elle ne s'applique qu'au niveau des plaines. Et il faut que je joue autre chose pour faire progresser en fait cette métallurgie un petit peu plus avant et pour pouvoir en bénéficier pleinement sur l'intégralité de mon plateau. Alors maintenant, qu'est-ce qui a déterminé en fait euh, l'ordre d'installation ça c'est très intéressant, vous allez me dire, bah, c'est très simple, moi j'ai qu'à mettre ce qui m'intéresse le plus là-bas, et puis, euh, et puis le, problème, le problème est réglé. Alors déjà, pour commencer, quand vous commencez la partie, ce qui se passe c'est qu'en fonction euh, de ce que vous avez décidé de choisir comme faction, et eh bien comme je vous l'ai dit, ici en dessous, ça vous dit dans quel ordre il faut commencer à starter. C'est le centre en fait, d'intérêt qu'avait la civilisation pour certaines choses. Le Haut-Empire est en 5 pour les Égyptiens, la maçonnerie en 4, la poterie en 3. En 2, on avait le commerce extérieur puis, puis l'astrologie. Chez les Romains, ça ne sera pas la même chose. On ne partira pas avec le même consensus en fait. Donc En fait, en fonction de la civilisation que vous allez choisir, vous partez pas avec le même consensus. Alors après, c'est pareil, vous allez me dire, bah, j'ai qu'à juste toujours jouer celle-ci, et puis comme ça, bah, elle s'appliquera toujours à tout ce qu'il y a en dessous. Certes, mais l'avantage de cette carte-là, elle a peut-être aucun intérêt à ce tour-là. D'accord. Par contre, vous aurez peut-être plus besoin soit de maçonnerie, soit de commerce extérieur à un moment, et ben ça vous arrange pas. Mais il ne s'applique en fait que sur les plaines et, et, et, et sur les collines, et il s'applique pas sur les autres zones. Donc, il va falloir en fait, et ben faire attention à cette notion là. Et c'est là tout l'intérêt et toute la richesse du jeu. À chaque fois que vous vous déplacez. Vous gagnez en même temps euh, des valeurs euh, qui sont inscrites euh, en bas. Hein, là, il y a la valeur de combat. Hein, si je joue cette carte-là, j'augmente ma valeur de combat. Euh, et puis également, en fait, euh, je fais avancer euh, la technologie sur une roue en fait, euh, euh, de chronomètre de la civilisation. Et plus ma civilisation avance, plus elle va euh, débloquer en fait, des compétences et des capacités. Voilà ce que je pouvais euh, vous dire en fait de ce Civilisation euh, Une Aube Nouvelle. Hein. Donc euh, je le redis bien, hein, très précisément, ce n'est pas la suite du premier opus de Civilisation. Hein. On, on vous aussi des Civilisations, mais là c'est plus une course à la technologie. C'est-à-dire que vous pouvez gagner le jeu en fait euh, en, en ayant moins de technologie et en ayant moins avancé votre Civilisation euh, qu'une qu autre, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Le jeu est prévu pour les 14 ans et plus, j'ai dit qu'il coûtait à peu près 50 euros, 2 à 4 joueurs. Et donc, à la différence du premier civilisation, on nous promet des parties d'environ de 60 minutes à 2 heures. Et Je pense que voilà, en 60 minutes, 1 heure et demie, il y a moyen que ce soit, que ce soit pilé. Donc l'objectif au niveau du jeu n'est pas vraiment le même que le premier civilisation. C'est un jeu de stratégie qui est plutôt simple à appréhender